Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, euh, je voulais euh, commenter quelques, quelques pensées euh, issues de ce livre « Prier avec l'imitation de Jésus-Christ » du docteur François Bernard aux éditions Réziac. Donc je, je ne conseille pas ce livre tout simplement parce que euh, le gros du livre est, euh, est en fait... Euh, le gros du livre est de larges extraits de, de l'imitation de Jésus Christ par contre je vous invite vraiment à, à acquérir euh, lire et méditer euh, l'imitation de Jésus Christ qui est vraiment un très grand classique de la littérature chrétienne et vraiment c'est un livre euh, de qualité euh, spirituelle euh, équivalente à un livre de, des évang... enfin, du Nouveau Testament hein, ça c'est évident donc, euh... donc voilà donc Malgré tout, dans ce livre, donc prier avec l'imitation de Jésus-Christ, il y a euh, une partie intéressante, pratique et pensée. Donc, je, je ne vais pas tout vous lire. j'ai euh, sélectionné quelques, quelques phrases que je que je pourrais euh, commenter un peu. Et vous pouvez mettre sur pause. Durant le défilement de, des pages, donc, euh, donc première pensée ou pratique, aimer, être ignoré et compter pour rien. Euh, effectivement, l'humilité euh, est vraiment, un, est vraiment un, comment dire, une clé de voûte de la vie spirituelle, c'est vraiment euh, la base en fait. L'humilité, c'est vraiment extrêmement important que vous brisiez votre orgueil parce qu'en fait tous les tous les péchés viennent de l'orgueil en fait. Aimer euh, être ignoré compter pour rien c'est aussi se détacher du, du monde, se détacher des, des biens, se détacher euh, euh, effectivement de la matière tout simplement pour, euh, pour que l'esprit domine la chair. Pour pour aussi trouver une paix, en fait, euh, parce que la, la, vraie, la véritable paix est en Dieu, et non pas dans, dans une autre créature ou dans, ou dans des biens matériels, donc euh, aussi euh, dans l'argent. Faire précéder l'étude et le travail par la prière, effectivement, tout, tout, doit, tout doit être fécondé par l'Esprit-Saint, et l'Esprit-Saint est vraiment notre guide, il doit venir euh, demeurer dans notre silence intérieur, et donc l'Esprit-Saint doit, euh, en fait, on doit se consacrer à l'Esprit-Saint euh, dès le réveil, en fait, et euh, on doit essayer d'être présent à lui euh, en permanence, et d'autant plus quand on a quelque chose d'important à faire, quand on a à prendre une décision, il ne faut pas se précipiter, en fait, il faut raison garder. Et... Euh, et voilà, donc essayer d'être de, de, de, recueilli dans l'Esprit-Saint. Celui-là seul est un vrai savant qui sait faire en tout la volonté de Dieu. Effectivement, le but du jeu dans la vie, c'est non pas de faire sa volonté, notre volonté, mais de faire la volonté de Dieu. Et donc, sage est celui qui peut trouver cette volonté, sage est celui qui peut discerner cette volonté. Et ça, ça se fait par notre recueillement intérieur, par notre silence intérieur, en essayant d'être présent à Dieu. C'est en résistant aux passions qu'on trouve la véritable paix, effectivement, ça, ça joint ce que j'ai dit, hein. l'esprit doit dominer la matière, il faut raison garder. L'humilité et la vérité, elles sont sources de la paix intérieure. Voilà, à méditer, euh, vraiment, hein. l'humilité c'est la source de la paix, et quand on a la paix, on est, on est guéri en fait. Quand on a la paix, on a Dieu en nous. Euh, S'exercer à obéir dans les petites choses avec perfection. Donc là, ça rejoint la petite voix de Sainte-Thérèse qui disait qu'il faut vivre chaque petite chose avec amour, avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup de ferveur. Faire chaque chose, la moindre petite chose, il faudrait la faire avec ferveur. Parce qu'on a des grâces. Sainte-Thérèse, je crois, prenez l'exemple de, de ramasser une, une, une épingle par terre, peut peut faire monter une âme au purgatoire par exemple si c'est fait avec charité avec, avec ferveur s'appliquer à devenir chaque jour meilleur que le jour passé donc on doit, on doit toujours dans notre marche à la sainteté on doit essayer de s'améliorer euh, vraiment euh, incessamment hein. c'est sans fin en fait le, le chemin de sainteté est, ne se terminera qu'à notre mort supporter sans se plaindre les maladies les infirmités là aussi c'est euh, c'est important d'utiliser euh, nos souffrances euh, parce qu'avec le mystère de la rédemption, nous pouvons acquérir des grâces pour sauver euh, des âmes ou pour les faire monter, euh, pour, les, pour, les, pour les délivrer du purgatoire. Hein. Et, faut, et effectivement, pour ne pas perdre ces grâces, il, il faut savoir souffrir en fait, il faut savoir accepter ces, ces souffrances s'imposer une pénitence toutes les fois qu'on a commis un jugement témère, effectivement le, le, chaque péché appelle une réparation que ce soit dans cette vie ou au purgatoire et donc nous devons nous devons donc autant que possible réparer sur cette terre tout le mal qu'on a fait à autrui ou, mais, enfin à nous mêmes c'est un, un peu moins justifié mais essentiellement aux autres et à Dieu et, et tout ça appelle la réparation, d'une manière ou d'une autre, donc poser des actes de pardon, poser des actes de, de charité. Celui-là possède la charité parfaite qui ne se recherche lui-même en rien, ça rejoint ce que je disais, hein. se détacher de, de nous-mêmes pour se rapprocher de Dieu. Avant de nous plaindre des autres, demandons-nous si les autres n'ont pas à se plaindre de nous. Donc ça c'est parfaitement évangélique. Euh, faire tous les ans une retraite d'un ou plusieurs jours alors moi c'est vrai que je recommande euh, si vous n'avez pas fait une retraite de Saint-Ignace euh, selon ces exercices spirituels je vous, je vous invite vraiment à, à faire une retraite de Saint-Ignace euh, dans la tradition parce que c'est eux qui respectent le, le canevas du livre euh, originel en fait euh... « Offrir à Dieu avec un esprit de pénitence les épreuves et les maladies qui peuvent nous survenir. » Voilà, c'est très important. « Accomplir chaque action comme si elle était la dernière de notre vie. Se demander parfois « Où irais-je si je mourrais en l'instant ?» Effectivement, là, ça nous, ça nous fait penser à nos fins dernières. C'est-à-dire que nos fins dernières, c'est euh, bah, la mort, d'une part, mais aussi, euh, après la mort, soit l'enfer, soit le purgatoire, soit euh, le ciel. » et euh, chaque action a son poids dans l'éternité sachant que chaque instant aussi, euh, oui c'est ça euh, enfin chaque instant est décisif dans notre éternité d'une certaine manière donc c'est bon de se rappeler nos fins dernières euh, régulièrement pour, euh, pour, pour faire les bons choix en fait pour faire les bons choix alors euh, celui qui sait le mieux souffrir aura la meilleure paix la pureté et la droiture sont les deux ailes de l'homme donc la droiture c'est essentiellement les commandements de Dieu hein. euh, mais pas que euh, les, les vertus, être vertueux s'examiner soi-même chaque jour comme si Dieu nous examinait au jugement effectivement il faut prendre conscience que Dieu euh, Dieu est omniscient Dieu est omniprésent et nous sommes sans cesse sous son regard donc ça implique quand même une certaine vigilance, une cer il faut veiller et prier, comme dit les évangiles, il faut veiller et donc en permanence essayer de, de maîtriser nos pensées, d'essayer de, d'être proactif pour faire le bien à son prochain, euh, réfréner ses vices, etc. Le secret de la joie c'est de faire le bien et d'être humble, voilà, très important tout est là hein. le secret de la joie c'est de faire le bien et d'être un... le... la joie est... la joie véritable est en Dieu et dans le Dieu est le bien suprême celui qui place son amour en Dieu demeure inébranlable donc ça c'est c'est les psaumes hein. c'est dit maintes euh, et maintes fois euh... Dieu est notre roc notre rocher notre salut notre refuge la plus grande victoire, c'est de vaincre son cœur. Effectivement, je crois que notre pire ennemi, c'est nous-mêmes, finalement. « Soyez humbles, vous serez exaltés. » Encore une fois, l'humilité, l'humilité, l'humilité. Pénitence, pénitence, pénitence. Donc, je vous laisse mettre sur pause. Hein. L'amour est un combat comme la vie est une lutte. En fait, nous sommes engagés dans un combat spirituel. Il faut bien en prendre conscience. Les forces du bien d'un côté, les forces du mal de l'autre, c'est un combat à mort. Nous, nous, sommes dans ce, nous sommes partie intégrante de ce combat, nous sommes des guerriers. Et nous devons euh, vaincre le mal. Donc il y a différentes manières, euh, la prière, les sacrements, euh, faire le bien autour de soi, euh, faire le bien en soi et autour de soi. Les épreuves sont ce qu'il y a de plus utile pour l'homme sur la terre. Donc là c'est effectivement les... Euh, c'est ce mystère de la co-rédemption dont j'ai parlé. former dès son réveil l'intention de tout offrir à Dieu dans la journée. Ça aussi c'est très important le matin, dans, pendant les prières du matin, de, de tout offrir à Dieu, euh, tout placer sous l'Esprit Saint, euh, qu'on soit inspiré totalement, que chacune de nos actions soit inspirée par l'Esprit Saint. Le plus grand honneur ici-bas c'est de servir Dieu, effectivement. Euh, en fait, le but, le, le sens de la vie, si vous ne l'avez pas trouvé, c'est de connaître, aimer et servir Dieu. Et donc, euh, à travers Dieu, aimer et servir nos frères. Tout est là. Euh, voilà. Seigneur, faites de moi tout ce qu'il vous plaira. C'est intéressant, je pense, de prier régulièrement euh, cette petite prière jaculatoire. Seigneur, faites de moi tout ce qu'il vous plaira. Non pas ma volonté, Seigneur, mais votre volonté, Seigneur. Le secret de la perfection, c'est de lutter avec courage et de supporter avec patience. Voilà, le combat, lutter, supporter avec patience, offrir nos souffrances à Jésus sur la croix. Pour la co-rédemption du, du monde, le salut du monde. Voilà, je vous laisse mettre sur pause. Il faut marcher recueilli au-dedans. Là aussi, c'est très important d'être recueilli, d'avoir un silence intérieur, de savoir se poser. Euh, tout simplement pour, euh, pour essayer d'écouter l'Esprit Saint en nous, qui, qui a des motions, qui, qui veut nous parler. Dieu veut nous parler, Dieu est en nous. Il faut savoir euh, faire silence, se transfigurer intérieurement pour, pour trouver Dieu. Quittez tout et vous trouverez tout. Là aussi, c'est un grand... Euh, un grand... Euh, Là aussi, c'est le détachement de, du monde, détachement des biens, détachement de, des créatures pour pouvoir se consacrer pleinement à Dieu. Euh, parce que Dieu est tout. Dieu est, tout. Euh, Dieu est euh, encore une fois, Dieu seul suffit. Et la joie véritable étendue. Alors ça ne veut pas dire que nous n'avons pas des, des devoirs d'État. Hein. Nous, nous devons travailler, nous devons euh, assurer nos, notre vie de famille, euh, assurer un toit, euh, une nourriture, euh, etc. Mais c'est l'état d'esprit. Il faut se détacher euh, des choses, euh, qu'elles trouvent leur juste valeur euh, face à Dieu qui est l'infini. Donnez-vous tout entier et vous, et vous retrouverez tout en Dieu. Voilà, c'est la, la même idée. La vraie gloire, c'est de se glorifier en vous, ô oh mon Dieu, et non en soi. Voilà, tout est à Dieu, tout doit revenir à Dieu. Dieu nous donne gratuitement. Voilà, il faut savoir être, être en gratitude vis-à-vis -vis de ça et, euh, et être et le remercier régulièrement pour la moindre. Pour, le moindre, pour la moindre grâce, en fait. Il faut savoir que tout est grâce aussi. Hein. Même euh, nos épreuves sont des grâces. Parce que Dieu essaye d'en tirer un plus grand bien. Toujours. Hein, Dieu permet le mal, mais euh, de ce mal, il essaye d'en tirer euh, le plus grand bien. Pour nous, oui, d'une manière générale. Cherchez toujours à faire quelques biens spirituels à l'âme de ses amis. Voilà, l'âme, l'âme de ses amis. On, on pense au corps, à l'esprit, mais l'âme de ses amis. Nous sommes là aussi pour sauver leur. Enfin, en quelque sorte, on doit les aider à ce qu'ils sauvent leur âme voilà, par la prière, l'exemple et c'est par le dialogue aussi. Toute affection doit être en Dieu. Voilà, on continue. Chercher à rendre service au prochain le plus souvent qu'on peut. Voilà l'habitude de faire tous les mois chez soi une petite retraite de quelques heures. J'ai trouvé ça intéressant parce que euh, souvent on est pris dans notre train-train quotidien, euh, on n'a pas le temps de se poser, euh, on prend jamais le temps de se poser, alors que quelques heures pour se remettre en question, pour essayer de voir euh, où est-ce qu'on pourrait s'améliorer, prendre des bonnes résolutions, essayer de, de faire calme, silence, de, de se recueillir. Euh, L'œuvre de la grâce, c'est de transformer l'homme charnel en, en l'homme spirituel. Voilà, c'est l'esprit. L'esprit doit dominer la matière. Mettez votre cœur tout entier à ce que vous faites. Là aussi, c'est la voix de Sainte Thérèse. Hein. Euh, faire la petite voix de Sainte Thérèse, faire tout avec ferveur, hein. faire tout avec amour. Hein. Essayer d'habiter, euh, de sacraliser euh, chacune de nos, de nos actions. Chaque instant de notre vie doit être euh, fervent et. Voilà chercher toujours à mieux faire chaque chose. Voilà, on continue. Donc là, c'est la partie 4 de l'imitation de, de, de Jésus-Christ et sur la, la communion. Voilà. La grâce des grâces, hein. communier. Euh, on s'habitue à avoir. Toutes les choses qui nous arrivent du bon côté. Voilà, la positive attitude. Tout est grâce, encore une fois. Tout est grâce. Tout est grâce. Alléluia. Amen.